Y'a pas de vous aider encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et... Ce jour devait arriver. Ce jour devait arriver les gars. Ce jour devait arriver. J'en étais sûr que ce jour arriverait en me fumant au jeu. Parce que c'est ce que je suis en train de faire en cette sortie de Black Ops Cold War, d'accord. Je suis en train de me tuer dessus. Je vous propose vla les contenus sur YouTube. J'envoie vla les heures de stream dessus. Et j'étais sûr qu'à un moment ou à un autre, c'est la logique des choses, hein, c'est comme un plus un égale 2, c'est comme euh, des gens qui pêchent en boîte. C'est très bien que ça arrive toujours. Et ben, j'étais sûr qu'à un moment, je rencontrerais un cheater. Sauf que je savais pas quand, tu vois. Au début, tu, sais, tu te dis, alors, on va le rencontrer quand le premier cheater au bout de deux jours. Au bout d'une semaine, au bout de trois semaines, eh ben, il aura fallu à peu près deux semaines pour que je croise mon premier tricheur sur le jeu. Il y a un gameplay dessus, c'était en stream, d'accord Donc ce sera un joli gameplay que vous allez voir avec, euh, monté par Monsieur Chiki, l'immense Chiki, vous-même vous connaissez. Donc il va monter ce gameplay, vous allez le voir, et vous allez voir dedans que c'est loin d'être le tricheur le plus à l'aise, ou le tricheur en tout cas le plus discret. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas très doué, mais en même temps il est totalement tricard, ce qui est quand même assez paradoxal. Donc regardez ce gameplay... Regardez le cheater comment il est dégueulasse, et on se retrouve à la fin de la game pour faire un débrief. Moi il me fait envie ce call of, ça faisait longtemps que j'ai acheté pour Noël, je pense que je l'achèterai. Ah bah ouais ouais, venez hein, Zach fera encore son compte les noobs de Noël et on viendra T'inquiète, Zach va t'accueillir comme, comme il se doit sur le jeu. Oh, pas de chance. J'étais sûr de l'avoir entendu, mais oh le chien Et voilà, il faut forcément que les mecs qui jouent comme ça jouent hog. Vraiment tout le temps. Les fusils tactiques, c'est vraiment les fusils des campeurs. C'est soit les fusils des campeurs, soit les fusils des enculés. On, On est bien là. Oh Regardez la hog Mais il, il cheat lui ou quoi Bon, il devait jouer comme un bot, on dirait Il avait des, des locks. Oh là, oh frère. Et euh, vous avez vu, c'est bizarre hein, sa, sa façon de foncer sur ma tête là. Mais c'est pour Il y a déjà des cheaters sur le jeu. Oui, oui, non mais ça c'est sûr. Sur les cheaters, en général, sur les jeux, ils... Ils sont, ils sont là dans les premières minutes. Hein. Alors, alors, alors, alors on n'en voit pas, on n'en voit pas les séries nous. Oh là là, ce que ça a envoyé mon gars. Et où je faisais mes tirs à bout portant Wesh, ils prennent combien de marqueurs Il m'a raté au corps à corps. Vous. Lui, c'est un champion. Hein. Tu as déjà fait des compétitions Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai fait des grosses compétitions à l'époque. Lui... Attends. Cheater. Cheater C'est un cheater, Twin Power. Et il m'a raté juste avant. Vous avez vu comment il a loqué sur ma tête Vous avez vu comment il a loqué sur ma tête C'est la première fois que je tombe sur un cheater sur le jeu, là, pour l'instant. Sur Cold War. Toute première fois. Oh, le cheater Oh, le mec a une discrétion, frère. Il fait un score de merde, en plus. 11-15. Il est naze, mais il a un gros gros lock. En gros, euh, son viseur fait un gros lock sur ta tête. C'est des mouvements pas naturels en fait. Il fait un gauche-droite, qui finit direct sur ta tête. C'est comme ça que tu vois les cheaters. Enfin, en tout cas, c'est un cheater sur et certain. Genre en mode, je vous dis ça, il a pas d'hésitation, hein. c'est un, un maxi cheater. Hein. Oh, je suis, je suis sonné le cheater. Voilà, non, je pensais que c'était lui. Voilà, attends, mais lui aussi chelou là. Ah bon, ça va. Il joue juste comme un bot, lui. Yeah, est... <rire> Twin Power, why are you cheating What's up with the lock? Oh Oh What's up with the lock? Oh, le fils de, regardez Oh là là, l'état là là là, du cheater, les gars donc voilà les gars, vous avez pu voir que ce cheater était quand même, bon on va pas se le cacher hein, globalement nul à chier d'accord, il était extrêmement mauvais et c'est paradoxal parce que j'ai pas bien compris, j'avais l'impression personnellement que son cheat était mal réglé d'accord, donc il euh, y avait clairement les headlock, hein, les moments où sa hog fonce sur ta tête, mais j'ai pu quand même le ratatiner, hein, lui, le, le, bah lui fumer sa mère globalement et il y a plusieurs moments où il aurait pu me tuer et où au final il ne m'a pas tué, où j'ai eu un peut-être un meilleur temps de réaction que lui, je ne sais pas. Mais je sais que sur les duels au global, tu sais, quand tu regardes sur la killcam, euh, lui contre vous, je sais que je l'ai fumé. Et notamment, je pense que Chiki pour remettre cet extrait, le moment où je le kill aux pompes comme ça, où je sors du hangar et bah, je lui mets un gros coup de pompe, à ce moment-là, t'es là... Mais à quoi tu joues, bro À quoi tu joues, tu vois Alors que juste à côté, derrière, je crois juste après ce qu'il a, il me rattrape comme ça dans le hangar, et là, bam, il met une tête de l'infini. Donc, il y a plusieurs genres de cheats, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, et j'espère que vous ne connaissez pas trop en cheats, mais bon, moi, je vais vous dire les des, différents cheats qu'il y a, et qui pourrissent vraiment le jeu, et qui pourrissent euh, les Call of Duty, les CS, et globalement les FPS dans leur euh, ensemble, dans leur globalité. Il y a le cheat le plus dégueulasse. Le plus, nique, le, plus, le plus nul, je dirais. Donc, c'est le aimbot, d'accord Donc, le aimbot, qu'est-ce qui sert Le aimbot, c'est, euh, du coup, un aimbot, c'est euh, quand ton viseur, comme ça, BAM Fonce sur la tête du mec. C'est une triche qui est totalement mécanisée, automatisée, tu vois, je sais pas exactement quel est le bon mot à utiliser, mais ça fait que ton viseur, quand tu appuies sur un certain bouton, il va sur la tête de quelqu'un. C'est assez tricard, en général. Sauf quand tu le règles, et là, on part sur le deuxième cheat. Donc, le deuxième cheat, c'est pas un aimbot, mais c'est un une sorte de truc qu'on va appeler un soft lock, d'accord Donc un soft lock, c'est un locker, c'est des choses que pas mal de gens ont suspecté, des joueurs CSGO d'avoir, des trucs comme ça. C'est en gros euh, des sortes de... Même principe que le aimbot mais en plus léger donc c'est à dire c'est un peu plus tricard et si tu le manies bien tu peux avoir un doute concernant le joueur ou non donc ça c'est des joueurs je pense qu'on a déjà tous eu cette impression sur of duty ou sur warzone c'est euh, des joueurs qui en gros dès que leur viseur va être un peu à côté du mec en appuyant une touche en particulier tu peux avoir du coup une sorte de pas un petit shift sur la personne comme ça qui peut te permettre du coup de gagner un duel de rattraper ton shoot ou de tuer quelqu'un tout simplement donc le soft lock c'est beaucoup plus vicieux beaucoup plus bâtard mais c'est aussi difficile à régler parce que ça peut très vite partir en... même derrière les murs. C'est ça, ça qui est terrible avec le soft clock, c'est qu'il marche aussi derrière les murs. Donc, il euh, y a le soft clock et il y a aussi euh, le plus classique, hein, le wallack, D'accord Donc, le wolak... Euh Bon, les wallack, je vous fais pas de dessin, hein, des gros carrés sur ta gueule, tu sais exactement où sont les mecs euh, derrière euh, les murs, donc c'est assez horrible. Euh, c'est le moins discret, franchement, c'est le plus mauvais et le plus cradingue, mais ça fait partie également de l'arsenal des cheaters. Mais il faut savoir que les cheaters n'ont même pas forcément besoin d'un wallac pour savoir si vous êtes derrière un mur. Il y en a certains, par exemple, qui le devinent grâce à leur aimbot qui lock aussi derrière le mur. Et sinon, il y a aussi, je crois, sur CSGO, il y avait un cheat où, en gros, derrière certains murs, il y avait l'information qu'il qu y avait un parce que je crois qu'il y avait une perte de pixels ou un bail du genre et c'était de, euh, de, de, de cette manière que certains cheaters pouvaient caractériser que t'étais derrière un mur ou pas. Donc autant vous dire que les tricheurs, il y en aura toujours, c'est des grosses merdes, et surtout, les tricheurs, il y en a de partout. Il y, y en a qui stream, il y en a qui stream pas, il y en a qui essayent de se faire une hype avec, il y en a qui font ça juste pour pourrir les games des gens. C'est assez triste, c'est assez dommage, et il va falloir que Activision lutte sur ça pour pas, et enfin, pour pas faire en sorte que son jeu soit encore pourri par ça, même si je sais que sur Warzone, ils ont peut-être essayé de faire des efforts apparemment ça fonctionne pas trop dans la mesure où ils arrivent toujours à venir, mais Cold War, je me dis, sera peut-être un petit peu protégé, ou en tout cas le multi de Cold War, euh, de Cold War pardon, parce que ça reste quand même un jeu à 70 euros. Donc un jeu à 70 euros, si tu te fais ban dessus, voilà, va racheter ton cheat derrière, alors que bon, sur Warzone, il suffisait de refaire un, un, un compte, ou je ne sais pas, même si tu pouvais te faire banniper Donc, je tiens à dire ça, je tiens aussi à dire que les soft clocks, voilà, pour en revenir, euh, c'est globalement euh... <rire> ce que les streamers qui ont cheaté, utilisait également. Donc par exemple, regardez, quand on analyse un kill euh, du gars là, donc un kill euh, qui m'a fait en kill cam, je passe à côté du viseur et là, ça part direct sur ma tête. C'est sans doute un, un cheat qui à mon sens est mal réglé et je tiens à le rappeler quand vous croisez ces gens là, euh, reportez-les. Si on croise des streamers qui ont ça, reportez-les. Bannissons ce cancer de notre communauté et faisons en sorte que notre jeu soit propre et jouable. On a déjà de façon suffisamment de hog et de M16 pour bien nous en dégoûter. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié cette petite analyse, ce petit gameplay avec le cheat, bah mettez un petit pouce bleu, mettez un petit like. Ça fait toujours plaisir de suivre euh, du coup mon mois, un, une vidéo par jour pendant un mois. On en est à 21, d'accord Mais ça va continuer fort. Abonnez-vous à la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine les amis. Bisous.